Alors moi je m'appelle Sandy Grumette, j'ai 19 ans, euh, je viens tout près d'ici, je viens de Gaillac où j'ai fait mon, mon, ben, mon lycée. Euh, j'ai fait du coup un bac scientifique et euh, je me suis orientée vers la chimie. Alors euh, j'ai choisi l'IUT de manière générale parce que c'est un établissement et une formation qui offre des, euh, des, des enseignements ainsi que beaucoup de travaux pratiques, ce que je trouvais du coup très intéressant pour ensuite la poursuite d'études. Et du coup j'ai choisi Castres parce que je m'étais renseignée sur euh, tous les IUT qu'il y avait en France qui proposaient du coup la, la filière chimie. Et euh, bon Castres du coup géographiquement c'est à côté de là où j'étais. Donc euh, d'un point de vue pratique, etc. Ben, j'ai préféré venir à Castres et puis en me documentant sur euh, ben, ce que proposaient les différents IUT. Ben, la formation de CASTRE et tous les équipements qu'il que, qu y a à CASTRE, notamment dans toutes les machines de chimie, d'analyse, etc. Et bien du coup, c'est pour ça que j'ai préféré euh, venir sur CASTRE. Alors moi, si j'ai fait l'IUT de, de chimie, c'est euh, parce qu'à la base, mon projet professionnel était d'intégrer euh, la police scientifique. Donc ce projet a changé au cours de ma formation, lorsque j'ai pu faire des travaux pratiques euh, en formulation, justement. Et la formulation, du coup, c'est le domaine dans lequel euh, j'envisage de me diriger en faisant une, une licence euh, professionnelle de formulation qui m'amènera du coup au métier de euh, technicienne chimiste en formulation. Alors la formulation, qu'est-ce que c'est C'est euh, le mélange de matières premières qui, qui euh, aboutit du coup à, à un produit fini. Et c'est euh, un domaine qu'on retrouve dans plein euh, de domaines divers et variés, comme la cosmétique, la peinture, euh, l'agroalimentaire. J'ai d'ailleurs la chance de pouvoir faire mon stage de fin de, de diplôme dans une entreprise de peinture. Euh, voilà. Et du coup, cette licence pro-formulation, j'envisage de la faire à Castres de préférence, sinon dans d'autres idées de France.